Bonjour Bonjour à tous Bonjour à tous ça fait longtemps que j'ai pas fait de live c'était pas prévu On a commencé euh... Voilà à quoi je passe mon temps en ce moment Ben oui confinement C'était pas prévu, mais en fait, euh, je voulais pousser un petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, j'aimerais bien qu'on me dise si on m'entend ou pas. Est-ce que tout va bien Est-ce qu'on m'entend bien <coughs> Alors voulais pousser un petit coup de gueule. En fait, euh, je sais pas si c'est vraiment un petit coup de gueule, c'est juste de dire euh, des choses qui me dérangent. On est aujourd'hui à une période critique. Mais ah oui, période critique. Je suis désolée hein, pour la tête que j'ai en ce moment, mais depuis euh, 3-4 jours, là, j'ai une euh, belle crise. Bonjour Alicante. J'ai une belle crise de fibromyalgie. Et quand je vous dis une crise, c'est une crise, vous voyez, poignée. J'ai une côte dans le dos. J'ai les lombaires qui, euh, qui sont par terre. Enfin, je suis sur les genoux. Si je peux dire sur les genoux, parce qu'en fait, même les genoux me font mal. Donc, au final, euh, je ne sais même plus comment me mettre. C'est hallucinant. Donc... Euh, je voulais attendre un petit peu, voir euh, si des gens allaient venir ou pas. Mais bon, euh, c'est pas grave parce qu'on pourrait toujours la revoir après cette vidéo. Donc voilà, euh, je voulais vous dire quelque chose, c'est arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages sur Messenger en m'annonçant les pires catastrophes. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas nourrir tout ça. Je l'ai déjà dit une fois, je l'ai dit deux fois. Maintenant c'est fini. Tous ceux qui vont m'envoyer des euh, vidéos ou des messages sur Messenger avec ce qui se passe actuellement de négatifs sur ce système, je vais les bloquer. Même si c'est des amis de longue date, tant pis, je vais les bloquer. Je ne supporte pas. Je n'en veux plus. Parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Euh, vous allez m'envoyer des trucs sur le vaccin. Vous allez m'envoyer des trucs sur Macron. Vous allez m'envoyer des trucs sur tout et n'importe quoi. Mais vous croyez peut-être que je ne suis pas au courant. Est-ce que vous me prenez pour une buse Franchement, est-ce que vous me promenez pour une buse Est-ce que vous pensez que je ne suis pas au courant de ce qui se passe Et en fait, pour être sincère, j'ai demandé à ce qu'on ne m'envoie que ce que j'ai besoin de voir et de savoir. C'est-à-dire que maintenant quand vous m'envoyez des messages... Euh, sur Messenger, je les ouvre pas. Je les ouvre pas parce que surtout des liens, je ne les ouvre pas parce que je n'ai pas envie de me retrouver face à quelque chose de négatif. Les vaccins, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je ne me sens pas concernée par les vaccins, pas plus moi que ma famille, que que ce soit. Et chacun, c'est à chacun de prendre sa décision. C'est pas parce que vous allez, ça fait Combien de temps qu'on alerte Ça fait X temps qu'on alerte. Résultat des courses, rien ne change. Les gens, ils pensent comme ils veulent. Il y en a qui attendent de, euh, avec impatience le vaccin. Et il y en a même qui se sont déjà fait vacciner. Ah bah paix à leur âme, parce qu'il y en a certains qui sont passés de l'autre côté aussi. Donc, euh, du coup, voilà, on n'en parle plus. Donc, moi, je tiens à vous dire que je n'ouvrirai plus les euh, liens de Messenger. Je n'ouvre plus les liens de Messenger. Et si je ne vous réponds pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas la peine de me les envoyer. Après, il y a un autre truc. Moi, ça me fait bien rire, hein, même si c'est un peu de mal en ce moment. Ça me fait bien rire. Dans le sens où tout le monde se plaint du système actuel. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Tout le monde se plaint. Enfin, personne n'en veut. On va dire que la, les trois quarts des Français se plaignent du système actuel parce que vous n'en voulez pas. Mais à côté de ça, vous mourissez. Alors à un moment donné, il faut, faut choisir votre camp. Soit vous arrêtez de le mourir, et à ce moment-là, il va s'écrouler tout seul, soit vous continuez à l'alimenter. C'est-à-dire à lui donner envie en justement partageant des trucs qui n'ont pas lieu d'être. On vous parle du vaccin, c'est bien par, par, par qui ils en parlent vous avez le choix de le prendre ou pas Alors, qu'est-ce que vous nous emmerdez à poster des trucs Qu'est-ce que vous emmerdez le monde avec vos ondes négatives à faire encore plus peur aux gens Ça sert à quoi Sérieux Moi, j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai plus que ma claque. Surtout en ce moment, j'en ai plus que ma claque. Plutôt que de regarder tout ce qui se passe sur euh, Facebook, etc., moi, qu'est-ce que je fais Je regarde des vidéos qui m'instruisent, qui me disent la vérité. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un post hier en disant que tout était à l'envers. C'est-à-dire que le vrai était dans le faux et que le faux était dans le vrai. Alors, si euh, on, vous montre, on vous montre des preuves par A plus B que des choses sont fausses, mais que vous, vous insistez et que vous croyez toujours que c'est vrai, c'est votre droit je ne, vous, je ne vous juge pas, c'est votre droit, mais vous n'avez pas le droit d'imposer votre avis aux autres. C'est-à-dire que si vous vivez dans la peur. C'est-à-dire que si vous vivez dans la peur, c'est votre droit légitime. Vous avez envie d'avoir peur, vous avez envie d'avoir peur, c'est très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Sauf que vous n'êtes pas obligé de la propager vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas envie d'avoir peur. Donc, arrêtez, arrêtez. C'est pour ça que je ne regarde pas le fil de l'actualité. Je m'en tape royalement. Euh, je ne sais pas ce que dit le gouvernement. Il y en a qui disent, oui, ils ont déclaré ça. Ils... Je m'en tape, je m'en fous. Je vis ma vie telle que j'ai décidé de la vivre. Et le gouvernement qui est illégitime à ce jour, le gouvernement qui est illégitime à ce jour, c'est pas lui qui va me dire comment je dois faire ma vie, comment je dois vivre ma vie, comment je dois me soigner, comment je dois faire pour m'habiller, à quel moment sortir, comment sortir, à me donner une autorisation, à m'auto-autoriser de sortir. Hein? Non. Le gouvernement, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, moi je suis un être libre, je fais ce que je veux. Et je pense comme je veux. La seule chose qui ne peut pas m'interdire, c'est de penser. Et la seule chose que j'ai le droit de faire encore en ce moment, et je ne suis pas taxée dessus, c'est mes idées et c'est mes pensées. Et ça, je les garde pour moi. Donc, je crois qu'on a déjà assez alerté depuis plusieurs mois, voire des années, hein, de ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, si, euh, il faut vous, que vous voyez le mur face à vous pour que vous réalisiez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, eh ben euh, il y en a d'autres qui le savent déjà. Donc, ce n'est pas la peine de ficher le bazar partout et de faire la, la grande panique en disant « Attention, attention, attention, il y a ce qui arrive !» Oh, les gens, on le sait, on le sait. Ça fait des mois qu'on le sait, ça fait des années qu'on le sait. On n'a pas besoin d'avoir des trucs comme ça. On n'a pas besoin de négatif en ce moment. On a besoin du positif. On a besoin de positif. On n'a pas besoin de donner vie à quelque chose qui n'existe plus déjà. Ça n'existe que dans notre mental, dans notre ego et dans notre façon de faire. Parce que c'est nous qui donnons vie à ce système en propageant ce qu'ils qu veulent bien. Le président a dit ça, ah oh ben le président a dit ça, là hop, tout le monde commence à dire, oh il a dit ça, il a dit ça. L'autre il a dit ça, ah oh ben il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ça y est, la panique s'empare de tout le monde et c'est fini. Euh, on est mal barré voilà, moi je ne fais pas partie de ces gens-là j'en ai rien à faire moi je cherche la vérité, la vraie non pas celle que nous dit le système non pas celle qu'on veut bien nous faire croire, non pas celle qu'on veut nous faire croire depuis des milliers d'années maintenant, mais la vraie c'est-à-dire la vérité originelle je ne veux pas spécialement savoir d'où je viens parce que je sais d'où je viens mais il y a des choses qu'on nous cache et ça dans tout, Pardon. Pardon, excusez-moi. Et ça partout, que ce soit au niveau euh, spirituel, que ce soit au niveau des religions, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'histoire, tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant n'est qu'un amas de mensonges. Alors au lieu de faire attention à ce qui se passe aujourd'hui, oh, oh là là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, informez-vous, tenez-vous au courant. Allez voir les bonnes informations. Allez voir les bonnes informations. Allez vous instruire. C'est le moment où on est en confinement ou pas. D'ailleurs, je ne sais plus, parce que comme je sors très peu de chez moi, je ne sais même pas quand, <rire> si on est confiné ou pas. J'en sais rien. Et puis d'abord, je m'en fous parce que je fais ce que je veux. Moi, quand je sors, je sors sans attestation. Je fais ma vie comme je l'entends. Du coup, comme je sors pas beaucoup, je ne suis absolument pas concernée par ce qui se passe. Il euh, y a autre chose que je voulais dire aussi, parce que ça me ça me mais j'ai un peu oublié. Je vais boire un coup. Excusez-moi, mais j'ai besoin de boire, donc je bois. Vous avez les gens qui vous font aussi, euh... bonjour Thomas, vous avez des gens euh, qui sont là justement pour euh, vous propager la peur. Pour que vous ne puissiez pas élever vos énergies, vos vibrations. Parce qu'en restant collé à la 3D, vous ne pouvez pas élever vos vibrations. Vous pouvez élever votre énergie seulement en... Euh, tout ça n'est tant qu'énergie, comme je vous dis, et vibration. Donc, en arrêtant de faire vivre ce système. Ça, c'était une chose. Je voulais vous dire autre chose. Ça va en revenir. Je suis désolée, mais avec la fibro, euh, ça me met un petit peu… Euh, en... C'est là, hein. Ça ne demande qu'à sortir, hein. Ça demande qu'à sortir. Alors, il y a euh, les, euh, les messages sur Messenger. Il y a euh, nourrir le, le mauvais ours, parce qu'en ce moment, vous êtes en train de nourrir le mauvais ours. Il hein. euh, faut faire attention. Ah oui, alors confinement ou pas confinement au final? Je vous pose la question. Confinement ou pas Confinement. Parce que, à entendre certains, le confinement serait, euh, on nous enlève nos libertés, on ne peut pas sortir, euh, euh, on, est, on est prisonnier chez soi, etc. En écoutant d'autres personnes, on nous dit que le confinement c'est fait pour nous protéger. Alors là, je, j'ai rentré un petit peu du côté spirituel. Hein. Vous savez qu'il y a l'Alliance l'alliance il y a une alliance sur Terre et une alliance plus haut, là-haut, pour aider l'humanité à se sortir dans le merdier dans lequel elle s'est plongée petit à petit au fur et à mesure des milliers d'années. Hein? Parce que euh, depuis des milliers d'années, ça existe. Depuis des milliers d'années, on nous a mis en esclavage. Et ça... Euh, bah, C'est petit à petit, hein, sans qu'on s'en rende vraiment compte, hein, parce que nos aïeuls et nos aïeuls et nos aïeuls, voire même nous-mêmes dans d'autres incarnations, nous sommes fautifs aussi dans le sens où bah, euh, nous avons adhéré quelque part euh, à ce qui se passe aujourd'hui, à la finalité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, confinement ou pas confinement Parce que si on en croit l'Alliance, si on en croit l'Alliance, le confinement qu'il y a actuellement, en ce moment, et qui va y avoir, hein, qui va y avoir, parce qu'il va y en avoir encore, serait, et je mets ça au conditionnel parce que chacun a son libre-arbitre et chacun pense ce qu'il veut, comme il veut, et il en sort ce il en, ce qu'il veut, donc le confinement serait donc pour nous protéger de tout ce qui va se passer et qui se passe en ce moment. Il semblerait qu'il y ait eu des arrestations. Il semblerait que euh, pendant euh, le couvre-feu, il y ait eu plein de choses qui se sont passées, des choses qu'on n'a pas besoin de voir, des choses qui, qui seront su, dites plus tard. Quoi qu'il en soit, vous avez deux façons de voir. Soit le confinement nous enlève nos libertés, nos façons de penser, et euh, nous empêche de vivre notre vie tranquillement, etc. Soit le confinement est une bonne chose pour que l'on ne soit pas attaqué, ou que l'on soit justement protégé chez nous, de façon à ce que l'Alliance puisse faire son travail. Donc ça, après chacun y voit ce qu'il veut, comme il veut, il n'y a pas de souci Moi, je vous dis personnellement, pour moi, le confinement, ça ne me pose aucun problème. Je ne sors quasiment pas. donc euh, Je ne me sens pas bien à l'extérieur. Je sens beaucoup trop de choses négatives. Je ne me sens pas bien à l'extérieur. Donc, pour le coup, le confinement, je, euh, je m'en fiche. Mais euh, j'entends beaucoup de personnes dire, ouais, voilà, il euh, y a encore ci, il y a encore ça. Mais réfléchissez. Ceux qui se disent être dans la spiritualité, ceux qui se disent être euh, éveillés, etc., etc. Confinement, alors je ne dis pas hein, que ça ne pose pas des dégâts, que ça ne fait pas des, des problèmes, que tout le monde s'en sort indemne à cause de ce confinement, ce n'est pas, pas le cas. Et ça serait très malvenu de ma part de dire que c'est vrai. Non, c'est faux. Le confinement a des mauvais côtés. C'est indéniable, puisque tout est en train de se casser la gueule. Mais au final, si c'est en train de se casser la gueule, est-ce que pour faire un nouveau monde, donc le monde que l'on voudrait qu'il vienne hein, et que beaucoup voudraient qu'il vienne mais qui continue à nourrir l'ancien, moi je parle à ceux qui veulent vraiment que le nouveau monde arrive, euh, est-ce qu'au final, euh, ça ne serait pas une bonne chose Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va pouvoir construire un nouveau monde sur des ruines c'est-à-dire sur les ruines d'un ancien monde. Quand vous construisez une maison, vous faites des sous -bassements. normalement, vous faites des sous -bassements. faites bien attention que la maison, euh, elle soit là, euh, sur un terrain solide, stable, qui ne soit pas inondable, tant qu'à faire, et qui ne va pas se mettre à bouger au premier tremblement de terre. Donc, logiquement, logiquement, quand on fait une maison, d'abord, on évacue tout ce qu'il y a de mauvais, hein, pour faire des de, de bonnes, de, de bonnes structures, des de, de, de bons sous de, de façon à ce que la maison, étienne le choc. Ben oui, mais et, si on ne fait pas pareil, là, en ce moment, ça ne sert à rien. Le nouveau monde qu'on dit, euh, qu'on veut voir apparaître, il, il, il sera posé sur… Un, un sol qui est en mauvais état sur une planète qui n'est qui pas tout à fait nettoyée, qui n'est pas nettoyée du tout. Et donc, quand voulez-vous que le nouveau monde puisse avoir lieu si euh, bah, tout n'a pas été nettoyé Il faut absolument tout nettoyer avant. Et quand on dit tout nettoyer avant, c'est vraiment tout nettoyer. Alors déjà, nettoyer nous à l'intérieur, comprendre certaines choses qui se passent, lâcher prise. Laisser tomber, laisser faire ce qui se fait, ce qui se fait parce qu'au final, ce qui se fait actuellement, bah, ça n'a pas lieu, ça n'a plus lieu, c'est dans notre tête que ça a lieu. C'est en théorie que ça a lieu, en pratique, ça n'a déjà plus lieu. Mais nous continuons à donner vie à la théorie qui fait que, bah, malheureusement, bah, on, on voit encore arriver des choses pour ceux qui n'auraient pas encore tout compris. Euh, je ne veux pas dire que j'ai tout compris, hein. je n'ai pas la science infuse et loin de moi de dire que je sais tout, ce n'est pas le cas. J'ai ouvert les yeux et euh, tous les jours j'essaye de les ouvrir un petit peu plus de façon à voir ce qui se passe vraiment. Et euh, quand je vois des choses qui sont tellement, tellement, mais tellement, mais tellement claires et qu'il euh, euh, y a juste à, à ouvrir les yeux, enfin à voir, à vouloir voir en fait pour réaliser alors euh, qu'il qu y a des choses qui se passent alors qu'il y en a qui me disent oui mais ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas mais d'où ça bouge pas mais bien sûr que oui ça bouge pas mais bien sûr que oui ça bouge pardon excusez-moi ça a été un lapsus qui n'est pas révélateur du tout mais bien sûr que oui que ça bouge mais vous avez vu euh, tout ce qui se passe en ce moment vous avez vu comment ça ça bouge de partout vous avez vu tous tout, tout, tout ces déploiements de, de l'armée Alors, on a beau dire, « Ah, mais ouais, mais euh, l'armée, tu comprends, euh, ils ont déjà, euh, ils étaient déjà euh, en France euh, avant, avant cette histoire. » Mais ouais, mais justement, du fait qu'ils étaient déjà en France euh, avant cette histoire, le fait qu'ils aient des bases sur place, bah, euh, bah, ça leur donne la possibilité de pouvoir agir sans faire peur à la population. Sans que la population soit trop impactée. Parce que le but de l'histoire, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est quand même de faire le ménage, de faire euh, le nettoyage du marais, comme dirait Dubduck, sans qu'il y ait trop de dégâts au niveau humanitaire. Et c'est là où il y a cette histoire de confinement qui rentre en ligne de compte. Parce que beaucoup de choses se passent le soir, la nuit. On ne va pas euh, déployer euh, l'armée en plein, en plein jour. Parce que les gens ils deviendraient fous. Ils disent « ça y est, euh, euh, là pour le coup, euh, c'est euh, le blackout partout. Ce n'est pas possible. Les gens deviendraient fous. Dé dé » Déjà, il y en a qui… Euh, J'aime autant vous dire que les psychiatres et tout ça… Euh, ils ont vu leur chiffre d'affaires euh, monter parce que les gens commencent euh, à péter un câble parce qu'ils commencent à se dire il ah, y a des choses qui ne tournent pas rond. Malheureusement, il bah, y a beaucoup de suicides aussi qui, de plus en plus parce que euh, soit les gens ils perdent leur emploi, soit les gens ils se disent « mais ce n'est pas possible ». Ils s'éveillent, les gens s'éveillent et se réveillent et se rendent compte qu'on leur a menti pendant des millions d'années et ça, ça fait bing » dans leur tête et paf, allez, euh, on s'en va euh, moi, j'ai entendu dire par quelqu'un, alors on, on dit « on, c'est des cons ». Bah ouais, mais bon, des fois, pas toujours. Hein. Et euh, j'ai entendu dire que euh, on n'était plus 7 milliards sur Terre, mais qu'on n'était plus que 4 milliards et des brouettes. Hein, et que ça risquait de diminuer encore. Et ça risquait de diminuer encore. Et pour le coup, Bill Gates, il dit pour rien, parce que euh, s'il est encore là, euh, c'est plus lui qui est aux commandes. Donc, du, pour le coup, lui, il est pour rien. Euh, ça vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs. Posez-vous la question d'où ça peut venir, d'où ça peut venir. Alors, encore une fois, euh, euh, je ne vais pas euh, mettre longtemps parce que vraiment, je ne suis vraiment pas en grande forme. Premièrement, arrêtez de nourrir ce que vous ne voulez pas voir. Vous n'en voulez plus de ce système, et eh bien ne le nourrissez pas le nourrissez pas, ben, c'est ma malheureux, mais euh, quand, euh, quand euh, vous avez une, une plante, euh, enfin une plante, pas une plante, mais dans votre jardin, je vais prendre un, un truc tout basique, dans votre jardin, vous, allez, vous, êtes, vous cultivez votre jardin, vous avez une plante ou une herbe, une, une herbe qui, qui n'est pas à sa place et vous ne voulez pas qu'elle soit là, qu'est-ce que vous faites Vous allez continuer à l'arroser pour qu'elle continue à pousser ou est-ce que vous allez arrêter de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle meure Sérieux, réfléchissez. Soit vous voulez éliminer cette plante ou cette herbe, cette mauvaise herbe, et vous arrêtez de la nourrir, c'est-à-dire lui donner à manger, lui donner à boire, lui donner de l'engrais, etc. Et petit à petit, bah, elle va dire ciao, bye bye. Bah, elle n'a plus de quoi se nourrir, forcément. Elle, elle, elle va dire au revoir. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe pour ce, ce système. Vous n'en voulez plus, c'est comme votre votre votre, plant, votre, votre herbe là, euh, votre herbe, vous n'en voulez plus, mais vous continuez à l'alimenter, donc forcément, il continue à pousser. Bah, euh, le système, c'est pareil. Vous n'en voulez plus, mais vous continuez à l'alimenter, donc euh, il continue. Tant que vous l'alimenterez, bah, dans votre tête, eh ben, il, il sera là, il sera présent. Et le problème c'est que comme le système vous descend en vibration et en énergie, ben, du coup, euh, vous aurez du mal à, à, à voir à, au-delà au du bout de votre nez. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Arrêtez d'alimenter ce que vous ne voulez pas voir. Et donnez vie à ce que vous voulez voir. Mettez-vous en action. Mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose, hein. Juste de se centrer. Voilà. Moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Vous voyez, comme je vous ai montré, je suis en, en plein… Euh, pour, déjà, ça me soulage au niveau euh, douleur parce que tant que je fais quelque chose, euh, mon esprit est occupé ailleurs. Donc, je pense moins aux douleurs que, que j'ai. Et euh, voilà. Et en plus, euh, bah, je suis centrée. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de moi, tout ce qui peut se passer… Euh, à 10, 15, 20 kilomètres, voire euh, dans le bâtiment d'à côté, je ne suis pas concernée. Puisque je suis moi dans mon monde, je ne suis pas concernée. Alors oui, on vous dit aussi que maintenant c'est fini de, de dire le « je suis ». Ça sera plutôt le « nous sommes ». Il faut que nous pensions par « nous sommes » et non pas par « je suis ».« Je suis », ça c'était euh, avant que l'alliance s'emmêle. Il hein? fallait que chacun fasse son truc, son machin, etc. Aujourd'hui, c'est plus « je suis », c'est où nous sommes. Il faut que l'on se réunisse, mais pas n'importe qui avec n'importe qui. Il faut que l'on se réunisse de façon à qu'on puisse monter déjà, faire remonter toutes ces énergies, euh, même si la Terre, elle nous aide pas mal en ce moment avec tout ce qui se passe, monter nos énergies, de façon à ce que l'on puisse aider la Terre et aider tout ce qui se passe autour. Parce que ce qui se passe sur Terre ici, aujourd'hui et maintenant, se passe ailleurs aussi. Et donc, euh, si ici on nous aide, bah euh, là, ailleurs, euh, ils sont aidés aussi, forcément. Donc, à un moment donné, c'est à nous aussi de faire le travail. Il ne faut pas toujours attendre sur un sauveur, parce qu'un sauveur, il n'y en aura pas. Nous sommes nos propres sauveurs, donc un sauveur, il n'y en aura pas. Euh, nous pouvons compter éventuellement sur l'alliance terrestre et céleste qui est là pour nous aider, mais à un moment donné, il faut que nous aussi, on fasse notre part de travail. Et notre part de travail, c'est quoi C'est diffuser la lumière, c'est ouvrir notre cœur, ouvrir notre cœur et diffuser la lumière de façon à ce qu'on puisse se réunir et que l'on puisse, entre nous, aider par la suite. Très bientôt d'ailleurs, je pense. Très bientôt. Euh, aider les gens qui vont se réveiller là d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, parce qu'il y en a qui, qui dorment encore profondément là en ce moment, il hein, n'y a, a qu'à voir les postes, de toute façon, il n'y a qu'à voir les postes. Ceux qui ne sont pas réveillés, vous n'avez qu'à voir les postes, on le voit tout de suite, c'est hein, quelque chose, c est, c est, c est, tout de suite. Donc, il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés, donc ceux-là, ils vont se réveiller, peut-être certains d'entre entre eux vont se réveiller entre maintenant et euh, 2021, premier trimestre, ouais, six mois à peu près, euh, donc, premier semestre, on va dire, et donc, bah, ceux qui ont compris la situation et qui voyaient un petit peu comment ça se passe, eh ben bah, on est là pour les aider et pour les soutenir et pour, euh, bah, euh, être présent et pour euh, les aider, les, les aider, je ne parle pas d'autre mot à part aider, Quoi. Partager, euh, partager ce que l'on a partager ce que l'on sait et aider aider à quoi non seulement les aider à se relever de cette situation à euh, bah, leur se dire bah, ouais, on a vécu dans un mensonge depuis des milliers d'années mais bon maintenant il faut passer à autre chose et donc faire vivre avec ces personnes là ce autre chose qu'on veut voir ce autre chose que l'on veut vivre c'est-à-dire que faire vivre le monde dans lequel on veut vivre. Et non pas faire vivre le monde de, dans lequel on ne veut plus vivre. C'est bête comme chou, mais pour le faire comprendre, c'est assez hallucinant. Comment les gens ne veulent pas voir. Les gens, vous allez leur dire que 1 plus 1, ça fait 2, et vont vous, vous dire non, ça fait 3. Vous allez leur écrire sur un papier... 1 plus 1, ça fait 2. Et bien, eux, ils vont vous dire, ben non, 1 plus 1, ça fait 3. Je ne sais pas où ils ont été apprendre les maths, parce qu'en fait, les maths, on ne peut pas trop gruger avec. C'est peut-être la seule chose, en fait, euh, avec laquelle on ne peut pas gruger, parce que c'est les maths. Il n'y a, a pas moyen de gruger avec les maths. Il n'y a pas moyen. C'est... Euh, c'est la vérité pure, il euh, n'y a pas moyen de avec les maths. Vous pouvez agruger avec l'alphabet, avec les mots, avec les paroles, avec les gestes, avec euh, votre façon de faire, votre façon de vivre. Vous pouvez gruger avec tout, sauf avec les maths. Quand on vous dit que 1 plus 1, ça fait 2, ça ne fait pas 3, ça fait 2. Voilà. Par contre, si on vous dit 1 et 1, on peut, les, on peut écrire 22. Là, ça sera 22. Euh, 22, pardon, n'importe quoi. Ça sera 11. Voilà, 1 et 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Après, vous avez le 1 et 1 qui font 11. Mais en aucun cas, ça fera 3 de toute façon. Quelle que soit la force que vous y preniez, ça ne fera, ça fera pas 3. Moi, ce que je ne comprends pas, je ne je, je, je je vois, vois pas très bien, mais je veux bien faire cadeau de mes lunettes à ceux qui n'ont pas encore vu ou qui ne veulent pas voir ce qui se passe actuellement. Et ceux qui disent qu'en ce moment, il ne se passe rien, ah, ah c'est plus des lunettes qu'il leur faut voir. C'est une canne et à un chien. Et encore. Et encore. Parce que vraiment, là, euh, quand j'ai vu euh, certains posts, quand j'ai vu certaines choses sur euh, Facebook et autre chose je ne suis pas beaucoup, mais... Euh, moi, c'est marrant parce que quand j'y vais, j'ai demandé à l'univers de me montrer juste ce que j'avais besoin de voir. <rire> Croyez-le ou pas, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et je lui ai demandé aussi de me mettre face aux personnes qui seraient bonnes pour mon, euh, pour mon chemin de vie et pour euh, me faire voir où est la vérité. Bah, Croyez-moi qu'il le fait aussi. Il n'y a pas de souci. <rire> Pardon, ce n'est pas forcément les personnes que j'aurais voulu ou, que, ou auxquelles je me serais attendue, en fait, c'est même pas que j'ai voulu, parce que moi, je n'ai rien voulu, euh, je fais confiance. Ce pas forcément les personnes auxquelles je me serais attendue, mais bon, voilà, elles sont là, et c'est très bien, et je les en remercie, parce qu'elles m'aident beaucoup. Ceci étant dit, euh, quand vous demandez, vous avez. Donc, je, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, arrêtez donc de faire, de, de donner vie, à quelque chose qui n'existe plus. Moi, j'ai demandé, j'ai donc demandé à l'univers, de, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai donc demandé à l'univers de me montrer juste ce que j'avais besoin de voir. Le reste, je ne voulais pas le voir. Je ne veux, veux pas tout savoir, je veux pas. Ça ne m'intéresse pas, hein, ce, ce système ne m'intéresse pas, donc je ne veux pas savoir tout ce qui s'y passe. Je veux juste savoir ce qui est bon pour moi, pour mon évolution et pour comprendre certaines choses, hein, au, au final. Ben, il me les a montrées, il me les a montrées. Moi, quand j'ai vu euh, ces choses-là, ben, ça a été clair comme euh, le nez au milieu de la figure. C'est d'une logique implacable. Et euh, on le voit noir sur blanc. Enfin, c est, c est, c est, c est, noir sur blanc, j'allais dire oui. C est, c est, c est, on pourrait dire ça comme ça. Ça se voit noir sur blanc que les choses avancent. On le voit noir sur blanc. Maintenant, je ne comprends pas les gens qui ne voient pas. Ou qui vont trouver des raisons de ne pas le voir de ne pas comprendre, de se dire, mais non, mais non, mais non, c'est n'importe quoi, mais pas possible, mais c'est pas possible, c'est n'est pas possible. Dites-vous que tout est possible. Partez du principe que tout est possible. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sérieux, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est euh, la bombe atomique dans ma tête, hein, ça aurait été, hein. tranquille. Hein, euh... Et euh, donc, <rire> Pardon. À partir de là, je me suis dit, bon d'accord, ok, on est dans un film de science-fiction, tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Et à partir du moment où j'ai ouvert mon esprit en me disant que tout était possible, pourquoi pas, tout était possible, eh ben euh, ça a été drôlement plus facile. Même si, je dois le reconnaître quand même, même si, en étant ouvert à tous les possibles, il y a des fois où tous les possibles dépassent l'entendement. Je vous assure qu'il y a des fois où tous les possibles dépassent l'entendement. Ah, mais il y a du monde quand même. Ben, bonjour à vous tous. Thomas, Laure, bonjour Laure. Dominique, bonjour. Euh... <rire> ben, euh... En fait, euh, là aussi, tu vois, Dominique, euh, je vois ce que tu veux dire par rapport au masque. Là aussi, j'ai eu une réponse. Oui, ben, c'est peut-être pas celle que tu veux entendre. C'était pas celle que je voulais entendre non plus, mais elle est cohérente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as plus le droit de parler, hein, on est d'accord, tu n'as plus le droit de parler, et eh ben, il faut regarder. Il faut regarder. Tu ne peux plus parler Ok. Eh bien, regarde. Regarde avec tes yeux. Et, et, et encore mieux, regarde avec celui-là. Celui-là qui est relié à ton cœur, à ton chakra. Regarde. Regarde ce qui se passe. Moi aussi, j'ai été très, très, très, très perturbée avec ça. Très perturbée pendant très longtemps. Euh, pendant plusieurs mois, j'ai été très perturbée avec ça. Mais. On m'a donné une explication. Et finalement, même si cette explication ne me plaît pas, elle se tient. Bon, bonjour Dominique. Ça en est un autre. <rire> ou une autre. Euh, cette explication se tient. Puisque tu ne peux plus parler, tu ne peux plus dire ce que tu as envie de dire ou ce que tu as besoin de dire, et voire même des fois dire des conneries, tu peux vu, débloquer, bah ben regarde, observe, observe. Si on tient compte du fait que euh, l'Alliance a pris le pouvoir, l'Alliance sur Terre et Galactique a pris le pouvoir, et si aujourd'hui on en est encore à cette histoire de masque, c'est parce qu'on n'a pas encore vu tout ce que l'on devait voir. On n'a pas encore vu tout ce que l'on devait voir. Et quand nous verrons tout ce que nous devons voir et que nous l'accepterons comme tel, les masques disparaîtront. D'ailleurs, euh, on m'a dit aussi que d'ici l'année prochaine, euh, il n'y aurait plus de virus non plus. Hein. Il va disparaître. Aussi vite qu'il est apparu, il va disparaître. Donc, euh, chacun en tient sa conclusion. Hein. Moi, je ne suis pas, euh, je n'ai pas de parti pris déjà je n'ai pas de parti pris, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je ne suis ni pour ni contre, ni contre ni pour d'ailleurs, j'observe, je, je regarde et j'en tire mes propres conclusions. Après c'est vrai que je, je vais demander de l'aide à des gens qui sont là qui en savent plus que moi, vu que moi euh, je ne sais pas grand chose, hein, euh, je sais que, ce que veut bien me dire mes ressentis, vu que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je ne vis que par ressenti. Et c'est marrant parce que du fait que je ne vis que par ressenti, quand je vais, euh, quand je vais sur Facebook, par exemple, euh, ben, euh, ou non, euh, sur Facebook ou sur YouTube, peu importe, l'un euh, des deux, ben c'est marrant parce que je, je défile, je défile, je défile. Et des fois, je m'arrête sur un truc et je me dis non, c'est pas bon, viens. Mais c'est plus fort que moi. En fait, combien même j'aurais envie de regarder l'article, il y a quelque chose au fond de moi, donc mon cœur, mon âme, ma conscience, peu importe ce que vous voulez, qui me dit non, c'est pas pour toi. Passe, passe, passe, passe. Et voilà. Et donc, du coup, bah, je ne regarde plus le fil de l'actualité parce que le fil de l'actualité, eh ben, euh, il me dit tout le temps, passe, passe, passe, passe, passe, passe, passe, passe. Alors, des fois, je m'arrête sur des petits trucs euh, qui sont mignons, euh, euh, qui, qui redonne espoir, qui redonne le moral et tout, euh, surtout euh, des musiques ou des, euh, oui euh, euh, c'est ma bulle de, de douceur ou je sais plus quoi des petits machins mignons et tout voilà. le monde des bisous nous lance un petit peu mais c'est vrai que moi, mon ressenti me dit passe, passe, passe passe, passe, passe, passe, et je passe et je passe, et je passe, du fait que je demandais à l'univers de me montrer que ce que j'avais envie de voir, ce que j'avais besoin de voir de comprendre et d'entendre du coup, lui, en contrepartie, qu'est-ce qu'il me dit ben, Quand il y a quelque chose qui n'est pas pour moi, il me dit « passe, passe, passe, passe, passe, passe, passe ». Et moi, je passe. Et je ne m'arrête pas. Alors, Dominique me dit « oui, mais pour le grand réveil, il faut qu'il se passe quelque chose d'incroyable ou alors diffusion sur TV ». Alors, euh, d'après ce que j'ai entendu, Dominique, d'après ce que j'ai entendu, il se peut, il se peut, je reste encore dans euh, le « il se peut » que ce soit le cas, que ça se fasse comme ça. Il se peut, mais il se peut aussi. Alors, il y, euh, y a deux théories en ce moment qui se, <rire> qui se battent les unes meilleures que les autres, je ne sais pas. Il y a deux théories. Il y a celle qui dit qu'il va y avoir un « blackout » et qu'il n'y aura qu'une seule, euh, qu seule chaîne diffusée par l'armée pour euh, signaler toutes les arrestations, les machins, les trucs, les bidules, les choses. Bon, ça, c'est la première théorie. La deuxième, c'est que petit à petit, les grandes chaînes, bah, du fait que l'Alliance a pris la main, les grandes chaînes vont se mettre à diffuser la vérité. Au départ, ça va être par petits bouts, et après, ça va être euh, la vérité à vous dire lequel des deux fonctionnera le mieux et lequel des deux verra le jour, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que, autant je peux avoir des ressentis, etc., euh, autant là, avec la fibro, mes, mes ressentis, les portes elles sont un petit peu euh, closed. vous voyez hein euh, Les douleurs m'empêchent un petit peu d'avoir de, des ressentis. Donc, euh, mais je suis quand même mon cœur, et, et là, pour le coup, je pas de… Je sais pas. Il y a, y, a y a deux solutions. Donc, soit le blackout, on en parle beaucoup, mais bon. Chacun croit ce qu'il veut. Soit les, les télés, les, les grandes chaînes qui vont se mettre à diffuser petit à petit. Au début, ça va être quelques petites, quelques petites bribes à droite et à gauche. Et puis après, finiront par dire la vérité. Parce qu'elle va éclater tellement au grand jour qu'ils ne pourront pas ne pas le faire. Ils ne pourront pas ne pas le faire ne pourront pas. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que ce sera toujours les mêmes, hein, des journalistes hein, qui seront, hein, parce que ceux-là, il euh, y, y, y a trop de chances que ce ne soit plus les mêmes. Mais bon, euh, ça va se savoir. D'une façon ou d'une autre, on va le savoir. Donc, le réveil se fait. Et puis, je vais te dire un, un autre truc, Dominique, c'est que euh, les gens qui doivent se réveiller vont se réveiller. Par contre, il y a des gens qui, qui, qui ne se réveilleront pas. Hein. Même si tu, vois, tu leur ouvres la tête, hein, tu leur enlèves le crâne et tu leur mets les informations dedans à coups de marteau, non, ça ne rentrera pas parce que ce n'est pas leur moment. Ce n'est pas leur moment. Je vais en venir à la théorie de la, de, de, de, du champ, la nature. J'y mets la nature. Genre, euh, quand, tu, quand tu plantes une, une, plant, une, une fleur hein, ou une plante, hein, bah, euh, ce n'est pas parce que tu vas tirer sur la plante qu'elle va pousser plus vite. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est la vérité. Tu t as, t as planté un rosier, ok. Tu veux le voir fleurir, ok. Mais la meilleure façon de le fleurir, n'est-ce pas de l'arroser et de lui donner de l'engrais Ou est-ce qu'il faut tirer sur la tige pour qu'il pousse plus vite à mon avis, tu auras le contraire de ce que tu veux, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec la tige sur les mains. Pour peu, que ce soit un rosier avec des épines, je ne t'explique pas les mains dans l'état qu'elles vont être. <rire> petit, petit aparté. Mais euh, tu ne peux pas décemment tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Les êtres humains, c'est pareil. Il y a ceux qui vont se réveiller, ceux qui ne vont pas se réveiller. Tout le monde ne se réveillera pas. Désolé, mais c'est comme ça. Tout le monde ne voudra pas voir la vérité telle qu'elle est. Il y a des gens qui sont très bien dans ce système. Ils se sentent très bien. Ils se sentent protégés, aidés. Euh, ils ont tout ce qu'il faut. Euh, ils se sentent très bien. Et, et ils ne voient pas du tout pourquoi ça changerait. Il y en a qui demandent même à ce que la vie redevienne comme avant. C'est pour vous dire à quel point ils sont bien dans le système. Moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est que ça redevienne comme avant. Euh, voilà, moi je ne veux pas, je ne veux pas ça pour mes enfants, je ne veux pas ça pour mes descendants. et déjà je ne veux pas ça pour moi tout simplement, c'est tout, hein? déjà je ne le veux pas pour moi. Alors, du moment que c'est pour le meilleur, pour le mieux, remettre quelque part, peu importe, comment ça, ah, voilà, exactement, tout à fait d'accord avec toi, peu importe comment ça arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il faut, c'est que ce soit pour le meilleur. Ceci dit, alors, si tu veux mon avis, sérieusement, euh, c'est difficile de faire pire que ce qu'on vit actuellement. Tu vois, vois-tu C'est mon avis personnel. C'est difficile de faire pire que ce qu'on voit actuellement. Donc, ça sera forcément meilleur. Même si c'est pas le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur, ça sera toujours meilleur que ce qu'on vit actuellement. Hein? Parce qu'en ce moment, ce qu'on vit n'est ni, ni moins que de l'esclavage. Enfin, ce que certaines personnes vivent, n'est ni plus ni moins que de l'esclavage. Donc, ça ne peut pas être pire. On, a, on, a déjà, on avait déjà tout. Enfin, là, en ce moment, euh, comme l'Alliance a, a, a repris la, la main, ça va aller mieux. Mais euh, jusqu'à là, euh, ça ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait pas être pire. Euh, Qu'est-ce qui est pire que de nous enlever les libertés Qu'est-ce qui est pire que de nous, de, de nous empêcher de dire ce qu'on veut ce, Tout le monde a le droit de s'exprimer. Je veux dire, c'est comme de respirer, tout le monde a le droit de respirer, même si maintenant, on nous oblige à, à porter un masque, à nous empêcher de respirer, ou alors tu payes 135 euros euh, ton bol d'air, hein, euh, dont tu auras eu besoin. Mais bon, là encore, il y a deux vérités qui, qui, qui s'imposent. Est-ce que le masque, euh, évidemment que ce n'est pas bon, évidemment que... Il apporte des maladies. Et évidemment que ça fait hyper mal au cœur de voir des enfants de 6, de voire moins. Ils ont voulu mettre dans les maternelles, dans les, dans les crèches. C'est une aberration totale. C'est une aberration totale. On est d'accord sur le principe. Le truc, c'est de voir ça comme un film. Quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film pendant que vous regardez le film, vous êtes en pleine dedans, vous vivez en même temps que l'acteur, etc., etc., etc. Mais une fois que vous avez quitté votre salle de ciné, bah, vous reprenez votre vie normale. Vous reprenez votre vie normale. Et bien bah, là, c'est pareil. Vous regardez, mais vous ne vous y attachez pas. Vous ne faites pas, ne faites pas de ce que vous voyez votre vie. Votre vie, ce n'est pas ça. À moins que vous ayez vous ayez le système dans lequel, on, dans lequel la 3D se trouve. Et là, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit son camp. Hein. Chacun choisit son camp. Moi, le mien, ce n'est pas celui-là. Je n'ai pas choisi celui-là. Alors, je ne sais pas comment je vais finir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais finir, ni quand. D'ailleurs, ça m'intéresse pas de savoir ni quand, ni comment je vais finir. Le fait est que ce monde n'est pas le mien ça je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, ce monde n'est pas le mien, je n'y retrouve pas mes repères, je n'y je retrouve pas ce que je veux, je ne veux pas de ce monde. Quels qu'en soient les mensonges, quels qu'en soit ce qu'on a pu nous faire dire, nous faire croire, je n'en veux pas, ni pour moi, ni pour ceux que j'aime. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, <rire> je, je suis en train de régresser finalement, et je, je me suis lancée dans l'apprentissage de la connaissance. Ben ben, il y en a qui en profitent pour gueuler ou pour aller faire des manifs, ce qui est normal. Et je, encore une fois, je ne conteste pas, je trouve qu'il en faut aussi. Chacun son rôle. On est, euh, comme je vous dis, voilà, chacun son rôle. On est tous ici pour jouer un rôle. Chacun son rôle. Il y en a qui doivent aller faire des manifs, il y en a qui doivent aller faire ci, il y en a qui doivent aller faire ça, et il y en a d'autres. Et bien ils doivent rester chez eux, se reposer, en attendant que leur moment arrive. Voilà, c'est tout. Bon moi je pense que je dois faire partie de cela, parce que combien même je voudrais bouger avec toutes les douleurs que j'ai, je ne pourrais pas. Donc <rire> je pense que je dois faire partie de cela. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, euh, je suis un peu perdue. Euh... Voilà, je, je disais, je ne sais pas quand ni où je vais quitter cette 3D. Euh, néanmoins, néanmoins, j'aurais fait moi ma part de travail. J'aurais fait moi ma part de travail. C'est-à-dire que j'aurais essayé, j non, j même pas essayé. J'aurais fait en sorte d'être la meilleure version de moi-même à chaque moment, à chaque instant. D'où le fait que je vous dis mais c'est pas le pire Dominique, c'est pas le pire les mensonges puisque tu sais que c'est des mensonges, pourquoi tu y adhères N'y adhères pas Puisque tu sais que c'est des mensonges, pourquoi tu les crois Tu sais que c'est des mensonges, tu sais que c'est des mensonges, tu penses même pas, tu crois pas, tu passes à autre chose Passe à autre chose Reste pas fixé sur tes mensonges Tu sais que c'est des mensonges mais... Si tu fais se fixer sur les mensonges, pour toi, quelque part, tu, tu dis que c'est des mensonges, mais quelque part tu prends ça comme de, comme de la vérité. Donc si c'est des mensonges, évacue et passe à autre chose. Tu sais de toute façon qu'on vit dans des mensonges depuis des milliers d'années, je vois pas en quoi ça Pourquoi est-ce que ça interpelle maintenant? Pourquoi est-ce que ça interpelle maintenant? Et les mensonges, il y en a, il n'y en a pas qu'en France, hein, il y en a partout dans le monde. Hein. On n'est pas les champions du monde du mensonge. Hein. Il y en a partout dans le monde hein, des mensonges. Hein. C'est euh, planétaire, hein, les mensonges. Hein. Et maintenant, euh, la vérité ressort. Hein. Moi, j'aime bien l'expression, euh, le mensonge, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver, de toute façon. À bon, partir du moment où on sait que c'est des mensonges, on ne s'attarde pas, et puis c'est tout. Je ne vois pas trop où est le problème. Je vois pas trop où est le problème. C'est... Euh, oui, mais de voir que les autres y croient et que l'on passe pour une... <rire> C'est ça. ça. Alors ça, ça fait partie de la médaille aussi, tu vois, Dominique, de joie que es une fille. <coughs> merci d'être là et merci de poser des questions et de participer à, participer à ce live qui au départ ne devait durer que quelques minutes pour mon coup de gueule, mais finalement j'aime bien parce qu'on peut parler euh, tranquillement. Donc tu nous dis... Euh, euh, de voir que les autres y croient et que l'on passe pour une illuminée. Alors ça, je vais te dire, c'est la... Tiens, euh, une médaille, ça a deux faces. Alors, tu as la face. On va dire... Je prends... J'ai une pièce là. Aïe, ah, ça fait mal. J'ai une pièce là. Allez. Vous voyez J'ai une pièce là. D'accord Voilà. Ça, c'est nous. D'accord Ça, c'est nous. D'un côté... On a ceux qui sont réveillés et qui voient qu'on vit dans un grand mensonge et que, de toute façon, ce ne sont que des fumisteries, des hypocrisies, euh, que, comme je disais hier, que le bas est en haut, le haut est en bas, le droit est à gauche, la gauche, la gauche est à droite, etc. Et qu'on ne sait plus où donner de la tête et qu'on ne sait plus où est la vérité. Donc, il vaut mieux suivre son cœur. Ça, c'est ceux qui sont réveillés ou qui qui pensent être réveillés en connaissant certaines choses, mais qui sont plus réveillés que ceux qui dorment. De l'autre côté, <rire> quand on est réveillé de ce côté-là, forcément, pour ceux qui dorment, on passe pour des illuminés. C'est les deux, les deux revers de la médaille. Alors, voilà. D'un côté, tu connais la vérité, mais à partir du moment où tu connais la vérité, les autres te prennent pour un idiot fini, ou pour une idiote finie, pour une imbécile, et du coup, tu deviens une illuminée. Mais qu'est-ce que... Mais en, encore une fois, en quoi ça dérange En quoi le jugement des autres nous dérange Pourquoi ça dérange Pourquoi ça dérange qu'on soit pris pour des illuminés En quoi ça devrait nous déranger Si nous, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on sait. <rire> D'accord Je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que je voulais dire. Mais si nous, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on sait, pourquoi le jugement des autres nous dérangerait Il n'a pas lieu de nous déranger. Vous voyez, le, le jugement des autres, ça devrait, ça devrait faire comme la pluie sur le parapluie. Vous savez, ça dégouline. Voilà. Et bien, ce que pensent les autres de nous, le jugement, ça devrait faire exactement pareil. Lors Alors, alors, on nous dit, le pire se voit à présent, avant tout, t'étais caché, hormis les infos que l'on nous soumettait. Perso, je suis depuis trois ans comme toi, géré des douleurs physiques, donc retour vers l'intérieur. Eh ouais, c'est la meilleure chose à faire. J'apprends surtout à, à... Voilà. Apprendre à désapprendre. Alors, moi, j'adore cette phrase. J ai, j ai, enfin, cette... Euh, Quelqu'un me dirait que c'est une, an, euh, une, une anachromie, enfin, quelque chose qui a c'est un contre-sens, en fait. Mais euh, c'est un contre-sens qui prend tout son sens aujourd'hui. Apprendre à désapprendre, j'adore. Merci beaucoup, Laure. Et à chercher par moi-même ma vérité suivant mes ressentis. exactement, voilà. Donc, euh, moi, en ce moment, tu vois, je, euh, je, je l'ai montré en début, mais je ne sais pas si tu étais là. Donc, regarde à quoi je passe mon temps. Voilà. Voilà. À quoi je passe mon temps J'ai tout un bouquin. Enfin, j'en ai même deux d'ailleurs. Pour m'aider à me centrer. Parce que pendant que je, je colorie... Ça, ça a l'air tout bête, hein Ça a l'air tout bête, hein? <rire> Ça a l'air tout bête. Mais ça ne l'est pas. Je vous assure que ça ne l'est pas. Parce que pendant que vous êtes concentré à faire vos dessins, à, pas, à faire comme les enfants, vous savez à bien colorier dans les traits, à faire attention, à chercher la couleur qui va bien, celle qui se marie le mieux et tout. Pendant que vous êtes en train de faire ça, tout le reste n'existe pas. Pendant que vous faites ça, vous êtes dans l'instant présent. Parce que vous êtes en train de faire attention à ce que vous faites à l'instant présent. Donc tout le reste à côté, ça n'existe pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans l'instant présent, le temps à côté passe très vite. Parce que vous ne vous ennuyez jamais à l'instant présent. Jamais. Tout est là. Tout est à ce moment-là, dans l'instant présent. Et donc à partir de là, tout va bien. Tout va bien. Vous ne faites plus attention à ce qui se passe à côté. Vous ne faites plus attention à ce que peut dire Pierre-Paul-Jacques vous ne faites plus attention à rien du tout. Et quand je dis Pierre-Paul-Jacques, hein, ce n'est pas le nom d'une un, personne. Hein, c'est euh, histoire de dire Pierre-Paul-Jacques. Hein, J'aurais pu dire euh, Eric, euh, Eric Jean-Pierre et Paul. Hein, euh, ouais, c'est juste parce que c'est plus simple. Et parce que c'est un groupe de musique qui existait il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il existe encore mais qui existait il y a quelque temps, et qu'à l'époque où j'étais caissière, ils sont passés à ma caisse. Donc, euh, voilà, les Pierre-Paul-Jacques. Voilà, ça, hormis, voilà, c'est la petite parenthèse, <rire> euh, c'est pas pour ça que j'ai dit Pierre-Paul-Jacques. Mais moi, je fais pareil. Je, maintenant, je ne fais plus attention à ce qui se passe à l'extérieur. Je fais attention à mes ressentis. Voilà, à mes ressentis. Quand il me dit passe, passe, passe, passe, passe, je passe, je ne m'arrête pas. Et quoi qu'on me dise, après, après on vient me dire euh, « Ah bah ouais, mais t'as pas vu ça, mais t'as pas vu ça, mais t'as vu... » C'est pas que je l'ai pas vu, c'est que j'ai pas voulu le voir. J'ai pas voulu le voir. Moi, on m'a dit « Tu regardes pas. Regarde pas. Ça t'intéresse pas, ça te concerne pas, regarde pas. Moi, bon, je regarde pas. Pourquoi est-ce que j'irais me faire du mal en regardant quelque chose que mon cœur me dit de pas regarder Sérieux bah, en fait Mazo Je sais pas. Peut-être. Peut-être que m'a qu'elle maso. mazo. Vous croyez qu'il y en a des masons Vous croyez qu'il y en a C'est pour ça qu'ils aiment bien vivre dans le monde dans lequel on vit. parce qu'ils sont masons, vous croyez Comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train d'apprendre à les apprendre. C'est-à-dire que toutes les croyances que j'avais avant, que je ne croyais plus avoir d'ailleurs, mais que j'ai encore, que j'avais encore, Jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes qui m'ont montré, mais euh, vraiment très, euh, comme ça, que mes croyances, euh, c'était du, du pipi de chat, euh, c'était n'importe quoi. Et euh, finalement, maintenant, ben, je suis à la recherche du savoir. Voilà, je veux savoir. Je suis à la recherche. C'est pas du savoir, c'est du savoir, oui, mais de la connaissance. Je veux savoir, je veux connaître. Je veux avoir la connaissance. Ah, je n'ai pas la connaissance... Euh, la connaissance... Non, non, non, juste celle qui peut rentrer dans mon cerveau. Et croyez-moi que dans mon cerveau, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Mais tout au moins, avoir une certaine connaissance sur, euh, sur notre passé, euh, sur notre présent, et notre futur, on le fait au présent. Donc, le futur n'existant pas, chacun fait le futur qu'il veut. Mais... Voilà, je, en ce moment, je suis dans une période où j'apprends à désapprendre. Et je, euh, je vide pour faire de la place pour autre chose. Voilà. Et euh, d'où le fait euh, d'essayer d'être le plus possible centré, concentré, dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, vous êtes dans le cœur. Et quand vous êtes dans le cœur, vous avez toutes les réponses à vos questions. Moi, quand je suis dans le cœur et que je demande quelque chose à l'univers, dans les heures qui suivent, voire euh, les jours, je suis exaucée. D'ailleurs, merci l'univers. Donc voilà. Donc euh, au départ, c'était juste un petit coup de gueule, <rire> qui a quand même duré 59 minutes, il faut faire. C'était juste un petit coup de gueule pour dire arrêtez de m'envoyer des, euh, des messages. Donc euh, je reviens. <rire> pour ceux qui n'étaient pas là au début. Si je ne poste pas certaines choses sur mes pages, enfin sur ma page, d'ailleurs, il y en a certaines que j'aurais voulu enlever, mais ça serait trop long à enlever, donc je n'enlèverai pas. Ah, tu vois, c'est bien hein, comme, comme méthode Laure. Hein. tu vois, c'est top, hein. Ah, moi, j'adore. Depuis, euh, depuis le premier confinement, <rire> qu'est-ce que j'ai pu en faire des coloriages? Et je crois que je n'ai pas fini, hein, parce qu'avec tout ce qu'on euh, qu nous prépare encore, je crois que je n'ai pas fini. Mais bon, que ce soit pour du bon ou pour du mauvais, moi, je, je, je vis ma vie tranquille. Mais tu as tout à fait raison, Laure. Ouais, C'est exactement ça. Quoi. Et donc, euh, je voulais dire qu'il euh, y a certaines choses sur, ma, sur mes pages. D'ailleurs, j'en ai. Entre celles, alors, entre celles qu'on m'a bloquées, <rire> parce que Facebook. Facebook a eu la gentillesse de, de m'enlever des, des posts que j'avais fait, des posts que j'avais postés et que j'avais partagés en fait. Je n'avais pas fait, j'avais partagé. Et euh, du coup, il bah, hum, y en a certains que je voudrais enlever, mais j'ai la flemme, à vrai dire j'ai la flemme. Pourquoi je voudrais les enlever Tout simplement parce qu'ils euh, n'adhèrent plus, enfin ils ne sont plus en adéquation. Alors attention, attention parce que c'est compliqué, je ne le répéterai pas deux fois. Je n'enlève pas certains postes que j'ai mis jusqu'à maintenant que je voudrais enlever, mais que je n'enlève pas parce que j'ai la flemme. Mais pourquoi est-ce que je voudrais les enlever? Parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec mon moi présent. C'est bon? Je n'ai pas perdu tout le monde là? On a compris à peu près ce que je voulais dire? Les postes que j'ai mis, même il y a deux jours, trois jours, quatre jours, allez, une semaine de ça, ne sont plus en adéquation avec la personne que je suis ici et maintenant. Celle que je suis à l'instant présent. Bon, bah alors, euh, s'il fallait que j'enlève tous les postes que j'ai mis, <rire> je suis droit de penser à quelque chose. Me... Bah, Là-haut, ils sont en train de rire. <rire>, <Et> puis, <rire> Et du coup, ils me font rire aussi parce que. <rire> ils... Ils... Ils, viennent de me dire, ils viennent de me dire en même temps, si tu devais enlever tous les postes <rire> qui ne sont plus en adéquation avec la toi d'aujourd'hui, ici et maintenant, je crois que tu fermerais ta page <rire> Ah, ils ont de l'humour quand même, j'adore, euh, des fois ils ont de, de l'humour, ils, ils, ils ont une façon de vous dire les choses qui, sont, qui est relativement sympa, cool, et euh, ils, ont, ils ont de l'humour et j'adore leur humour des fois, euh, autant des fois c'est des coups de pied au cul, pardon, mais c'est la vérité, autant des fois c'est des crises de rire comme ça, euh, ouais, si je devais tout enlever, je, je crois que je perdrais ma page il y a que... Enfin, il y aurait beaucoup moins de choses et il y aurait que deux ou trois postes qui... qui seraient restés. Et tout le reste, je l'aurais viré. C'est vrai que... <rire> J'avais pas pensé. <rire> Exactement, alors. <rire> je... le... Franchement, c'est le pompon sur la garonne comme dirait quelqu'un que je connais. <rire> je vois que je suis pas la seule à penser comme ça, ça me rassure. <rire> Bienvenue est venu chez les illuminés, chez les félis, alors. <rire> du coup, ça fait du bien. Pendant que je rigole, je pense pas que j'ai mal. <rire> ah, mais ben, là, on est sur la même longueur d'onde, ça, <rire> ça me rassure. Enfin, bon, voilà. Alors voilà, parti d'un coup de gueule, on finit sur un gueule à <rire> C'est plutôt agréable. Alors, voilà, donc juste pour vous dire que arrêtez, arrêtez, arrêtez de m'envoyer des, des trucs que je n'ouvrirai pas. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je dis, hein, c'est la première fois que je dis, il y a des choses, je n'adhère plus, je n'adhère plus. Et plus ça va, et plus ça va, et moi j'adhère. Ce qui fait que les gens, ils vont dire, mais elle fait la gueule, elle a changé. Je fais pas la gueule, mais oui, j'ai changé. <rire> je fais pas la gueule, mais oui, j'ai changé. Désolée comme dirait quelqu'un que je connais, ça fait partie de l'évolution. <rire> alors ça y est, il est sur un fou rire, il enfin, va falloir que je un peu. <rire> alors, ouais non mais euh, arrêtez quoi, parce que vous euh, ne vous rendez pas compte, mais en faisant propager ça euh, en Messenger, sur Messenger, parce qu'en fait, les pages, on n'est pas obligé de regarder le fil de l'actualité. Chacun fait comme il veut et comme ça l'enchante. Mais euh, si vous l'envoyez sur Messenger, sur Messenger, c'est personnel. Donc, quand on vous envoyez un, un message négatif en perso, en perso hein, euh, peut-être que la personne à qui vous l'envoyez n'a pas forcément envie de le recevoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire peut-être qu'elle n'a pas envie de recevoir et que donc euh, elle ne elle, elle, elle, ben, elle fera pas attention ou elle va pas répondre et vous allez dire, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas répondu ou comment ça se fait qu'elle n'a elle pas réagi ou un truc comme ça mais juste parce que je n'ai rien à carrer et que c'est pas la première fois que je le dis mais euh, certaines personnes, je pense que je vais faire le ménage, je vais refaire le ménage sur mon Facebook encore une fois euh, parce que c'est hallucinant. Euh, les gens, ils, Je ne sais pas sur quelle langue il faudrait leur parler, en fait. Je ne sais pas. Euh, le français, euh, plus, grand, plus grand monde le, le comprend. Je ne sais pas. Euh, peut-être euh, le grec, le grec ancien, ou l'araméen. Euh, c'est ça qu'on dit L'araméen, peut-être. Peut-être revenir aux langues mortes, le latin. Parce que, franchement... Euh, je me demande sur quelle langue il faudrait parler. C'est ça. Tu sais, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. Il faut rester un petit peu fêlé pour laisser passer la lumière. Ouais, ben oui, ça c'est clair. Hein. Bon après, euh, après les autres, il y, y a certains qui voient que la lumière elle passe, donc ça va ils sont relativement cool avec toi il y a ceux qui ne voient pas que la lumière elle passe, ils voient juste que t'es fêlé et là pour le coup bah écoute euh, c'est leur problème, c'est pas le nôtre hein. on s'en fout un peu hein, de ce que pensent les autres ils hein. peuvent bien penser ce qu'ils veulent c'est leur problème hein. ils se font du mal à eux-mêmes hein. parce qu'au final, s'ils nous traitent de fêlé c'est parce que c'est chez eux que ça va pas c'est pas chez nous, nous on est bien si eux ils nous jugent, c'est que on, on, on, leur, euh, on est le miroir de quelque chose qui les dérange, mais pourquoi ça les dérange ça c'est leur problème c'est à eux de voir d'aller chercher au fond d'eux pourquoi est-ce que le fait que quelqu'un euh, soit fêlé ou que quelqu'un ne pense pas pareil ou que quelqu'un euh, euh, soit soi-disant soi hein, entre guillemets euh, marginal, en quoi ça les dérange normalement ça ne devrait pas déranger on est comme on est ça devrait déranger personne. Si ça dérange quelqu'un, c'est que quelque part, on leur envoie l'image de quelque chose qu'ils ne veulent pas voir au fond d'eux-mêmes. Donc, au final, c'est à eux de faire le travail après. Comme nous, hein, quand il y a quelque chose qui, dé... qui nous dérange chez quelqu'un, euh, ce n'est pas la personne hein, euh, qui a un problème. C'est nous qui avons le problème. Elle nous envoie l'image de quelque chose qu'on a en nous qu'on ne veut pas voir. Donc, quelque part, euh, bah, euh, c'est des maîtres, c'est des professeurs pour nous. Nous, on se trouve, on se dit, Mince, euh, mais euh, qu'est-ce que c'est que cest lui Qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce qu'il me veut C'est qu -ce, quoi le problème Mais oui, c'est quoi le problème Mais c'est chez nous que ça se passe. Euh, lui, il n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser de lui. Hein. Par contre, euh, vous, de le voir, ça le dérange. Mais pourquoi ça le dérange Ce qu'il vous dit, ça dérange. Mais pourquoi ça dérange C'est que quelque part, il rappelle quelque chose en vous. C'est tout. Tout simplement. Bon ben voilà, hein, je crois que j'ai poussé mon petit coup de gueule. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live, parce que franchement, ce n'était pas prévu. On juste, ça fait depuis tout à l'heure qu'on me dit il va falloir que tu fasses un live pour dire que, que les gens arrêtent de t'envoyer des, des messages, etc., etc. Puis au final, ça a fini par bah, une belle crise de rien. Je remercie l'heure au passage. C'est sympa d'être intervenu. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce live, qui ont posé des questions. Et... Euh qui, euh, qui ont fait en sorte que bah, il a duré un peu plus longtemps que prévu, bah, j'avais prévu 10 minutes, <rire> j'avais prévu 10 minutes. Bon voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir parler, parce que bah, quand on parle on oublie euh, ce qui ne va pas, et quand on oublie ce qui ne va pas, bah, tout va bien, après. Bah, après tout va bien, quand on oublie ce qui ne va pas, tout va bien. Donc, je vous remercie tous. Euh, je vous dis à bientôt. Bah, quand euh, quand j'aurai quelque chose à dire ou quand on me dira de dire quelque chose, ben bah, voilà, je reviendrai. Euh, J'aime bien aller live parce que c'est plus simple à télécharger sur YouTube que de faire une vidéo. Donc, je ferai peut-être bien un live euh, d'ici quelques temps. On verra bien. Peut-être après les fêtes, peut-être avant, je ne sais pas. En attendant, j'espère que les opticiens auront du boulot pour que les gens aient des bonnes lunettes et qu'ils puissent bien voir ce qui se passe. Voilà. Ben, moi aussi, Laure, merci beaucoup. Et, euh, moi aussi, ça m'a fait plaisir, franchement. Et euh, tu vois, j'aurais jamais pensé que tu serais venu à, à un live comme ça et euh, que tu aies participé et que tu aies donné ton avis et tout. Franchement, ça me touche. Je t'assure que franchement, ça me touche profondément. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que grâce à toi, j'ai eu une bonne crise de fou rire Et ça m'a fait énormément, énormément de bien. Tu es vraiment euh, quelqu'un de génial. Voilà. Quelqu'un de génial. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis. Merci de m'avoir écouté. Surtout, faites bien attention à ce que je vous ai dit. Ah, Nathalie! <rire> ah ouais, bah oui, bah oui, bah oui. C'est reconnu par les psychiatres, les psychologues, les, euh, les gens éveillés, les, les, euh, les gens qui sont dans la spiritualité, parce que le coloriage t'amène à l'instant présent et tout se passe ici et maintenant. Donc forcément, tu es centré. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Merci Nathalie. Voilà, donc je vais vous laisser votre après-midi tranquille. Euh, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi parce qu'il est quand même déjà 15h22. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci, merci, merci infiniment à ceux qui étaient là, qui ont donné leur avis, qui m'ont fait passer un super moment. Franchement, j'ai adoré partager ce moment avec vous tous. Et euh, merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres et auxquels je peux répondre, n'hésitez pas, posez-les et euh, j'essaierai, euh, enfin j'essaierai pas, non. Je n'essaie pas, je fais ou je ne fais pas. Donc je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Voilà, je, je vous embrasse tous du fond du cœur, vraiment. Euh, J'ai pour vous tous un amour inconditionnel, mais inconditionnel dans le sens large du terme. Je vous aime tous, très fort. Et euh, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous, je vous souhaite d'être en paix. Je vous souhaite euh, d'avoir un cœur ouf, grand comme ça. De, de ne pas juger, parce que le jugement, ça fait comme un, un boomerang. Ça vous revient en pleine figure et quand il revient, ça fait mal. Euh, soyez dans votre cœur, soyez en paix, surtout soyez en paix. Euh, éliminez la peur de votre vie éliminez la peur de votre vie. La peur ne doit pas exister. Parce que là où il y a la, il y a la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, à contrario, s'il si y a d'amour, il n'y a pas de peur. Donc, soyez dans l'amour. Voilà, soyez dans l'amour. Je ne parlerai pas de peur, je dirai ça. Soyez dans l'amour. Moi, quant à moi, vous êtes tous dans mon cœur et je vous aime. À bientôt. Bye.